nécessité du droit et de la politique pour euh, constituer une société. Ça ressemble à une fausse question parce que euh, il me semble que la notion même de, de, de société appelle euh, les notions de, de droit et de politique puisque euh, la société c'est quand même une, une, une organisation par définition euh, de rapport euh, entre, entre les humains et par conséquent, qui dit organisation, dit règles, comme disait euh, Bergson, et qui dit règles, dit à la fois règles de droit et règles politiques, c'est-à-dire un travail à la fois de législation, d'exécution et, de, et de justice. Euh, maintenant, il est clair que la société n'est pas constituée que par un, un, un effort politique et juridique, ce qu'on qu a tendance à occulter quand on est contractualiste, à la manière d'un Rousseau d'un Hobbes, qui, qui, qui voit la jeunesse de la société dans le pacte social. Moi, je pense que l'organisation sociale, elle passe par deux autres ordres majeurs, on va peut-être en parler un peu plus loin, que sont euh, la morale, les règles morales, et aussi ce qui est un petit peu le parent pauvre des analyses depuis quand même assez longtemps, qui est la coutume, ce que j'appelle la coutume, et que j'essaie de distinguer, c'est mon travail, à arriver à, à comprendre à la fois la différence et l'articulation entre ces trois grands ordres sociaux euh, que sont politique, morale et coutume. Alors, est-ce que la politique... Euh... Et son, sa législation euh, implique nécessairement un recours à la violence. C'est une question euh, d'aspiration weberienne, puisque c'est Weber qui a, qui a, rendu, qui a popularisé l'idée qu'il n'y euh, a pas d'opposition entre l'ordre politique et la violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais le, la politique, dans la forme de l'État en particulier, produirait une, une forme de violence physique légitime, ajoute-t-on. Euh, alors moi, je suis, je suis très réticent à cette thèse parce qu'il me semble qu'on on pense assez mal la notion de violence à partir de là. En particulier, on la confond avec euh, l'usage de la force. Alors si on me disait que la politique et le droit impliquent le recours à la force, oui, ça me semble d'ailleurs caractéristique de, de la règle politique, par opposition à la morale ou à la coutume, qui ne, sont, qui ne contraignent pas par la force euh, le, les, les, les hommes. Il euh, y, y, y a bien un glaive euh, armé de la justice, mais il n'y a pas un glaive de la morale ou de la coutume. Il y a d'autres rétorsions, euh, d'autres euh, pressions, euh, mais pas la, pas la force. En revanche, alors la force et la violence, c est, c est, moi je trouve aberrant de les, de les confondre. Je, je veux bien que toute violence soit force, mais que toute force soit violente, ça, ça me paraît euh, mal pensé. Puisque la violence, c'est quand même la force, mais en excès sur, justement, euh, une règle qu'elle soit euh, politique, euh, morale ou coutumière. Il y a quand même l'idée d'une force excessive, qui soit transgressive d'une règle. Quand la force fait le jeu de la règle, et là, pour euh, appliquer la règle ou, ou pour empêcher que la règle soit violée, il me semble qu'elle n'a pas droit au nom de force. C'est pour ça que la notion de violence policière, qui fait beaucoup de débats aujourd'hui, à mon avis, elle est l'objet elle d'une confusion assez grave. Si la police euh, transgresse les lois, euh, bien sûr, là, on va parler de violence. Maintenant, quand la police euh, est euh, l'organe de la loi, là, il me semble qu'il y a force policière, mais pas violence policière. La justice euh, est-elle impliquée analytiquement par les concepts de, de politique et de droit euh, Cela semble évident, puisque euh, le droit, ça se dit « ius » en latin. Donc, euh, euh, l'étimone de justice se retrouve dans la notion de droit puisqu'on dit tout simplement que le, le, le droit est, est euh, l'ensemble des institutions qui sont censées administrer la justice ou rendre justice un des trois pouvoirs politiques par ailleurs donc on, si la justice est fortement impliquée par la notion de droit le droit lui étant euh, un des aspects majeurs de la politique ça paraît évident il s'agit de quoi Il s'agit de première définition banale de la justice, de, de rendre le, euh, les comportements conformes à la loi. Ouais. Euh, et puis deuxième définition un petit peu moins euh, banale, il s'agit de euh, juger euh, de... Euh, euh, équitablement de ce que l'on doit rendre à chacun, selon la formule consacrée des juristes, rendre à chacun le sien. Euh, maintenant, il y a plusieurs justices, il faut se méfier, euh, parce qu'il y a une justice au sens extra-politique et extra-juridique, qui est la justice morale, qui elle serait plutôt la conformité à, à la règle morale. Et là, évidemment, euh, on ne peut plus dire que la justice, cette justice-là a forcément partie liée à la politique et au droit. Mais l'inverse me semble évident. La politique et le droit, elles, bien entendu, ne peuvent pas lâcher la notion de justice. <rire> Ce qui risque d'être le cas quand on est positiviste, quand même, en matière juridique. Euh, quand on commence à dire que la loi n'a pas, ne doit pas être obéie parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est loi. Ce qui est une vieille tradition euh, qui va de Montaigne à Kelsen, et plus loin même, aux, mais là, je pense que quand on essaye de séparer le droit de la justice, comme ça, ou de les rendre indépendants, c'est qu'on a en tête la justice au sens moral. Euh, si on redonne un sens politique à la justice, là, ça, ça devient aberrant de dire qu'il pourrait y avoir droit sans, un, sans, sans justice. En même temps, on n'a plus besoin, à ce moment-là, si la justice a un sens politique, de faire la justice un simple idéal. Si on est dans l'idéal, on est à nouveau dans, le, dans la morale. Bon, un de mes gros chevaux de bataille aussi, c'est de distinguer, de retracer la limite entre la morale et la politique. Ça, c'est même... On continue à confondre allègrement, euh, selon une tendance éternelle hein, de, de l'esprit humain, quand il réfléchit trop peu à la différence entre bien public et puis bien privé. Faut-il séparer le droit de, de la morale euh, Alors, séparer ou distinguer il faut, faut se méfier, peut-être. Peut-être que dans une société, les, les ordres qui, qui organisent les rapports humains ne sont pas vraiment séparables. Il y a toujours dans une société à la fois de, des, règles, des règles de droit qu'on appelle des lois, euh, des règles de morale qu'on appelle des devoirs, et puis des règles de coutume qu'on appelle des convenances, des us. Euh, et ils sont forcément en contact les uns avec les autres, avec une tendance toujours... Euh, de la règle, par exemple, la règle, de, la règle morale qu'on appelle devoir, à vouloir empiéter sur les ordres voisins, sur la coutume et puis sur, le, sur la politique. Il y a toujours un impérialisme de la morale, mais il, y a aussi, il peut y avoir un impérialisme de la politique aussi qui vient grignoter le, le, le domaine moral et coutumier. Euh, moi, je dirais qu'on a tendance à penser que le droit, c'est toujours l'envers d'un devoir. C'est le la banalité consacrée, il me semble qu'on fait fausse route parce qu'on est en train, de, on est en train de, de confondre devoir au sens moral et obligation. Et l'obligation, qu'elle soit légale ou juridique, ce n'est pas de l'ordre du devoir au sens moral. Et la grande différence, c'est que, bah justement, euh, premièrement, euh, l'obéissance à la règle de droit, euh, elle est forcée, c'est degré ou de force. Alors que l'obéissance à la règle morale, c'est justement laissé à l'initiative de chacun, sans quoi le devoir moral perdrait toute sa valeur, Ça ne serait même plus un devoir moral. Donc il y a la question de la force qui fait la différence entre les deux. Et puis moi je dirais que le, le droit n'est pas un devoir, n'est pas analogue à un devoir, parce que le droit ne, ne régit que, que nos comportements, c'est-à-dire nos, nos actions observables. Et le, le domaine que laisse tomber le droit, c'est l'intériorité pensante, alors que la règle de devoir, elle, elle s'intéresse à la pensée. Il y a des mauvaises pensées dans, en matière morale. Il n'y a pas de mauvaise pensée en matière juridique, ça n'a pas de sens. Même si on dit, voilà, on va lutter contre la haine, par exemple, c'est jamais la haine en tant que sentiment intérieur et, et privé, c'est toujours l'expression de la haine, qui, qui est déjà un acte observable ou enregistrable. Donc euh, normalement le, le droit se, ne s'occupe pas de, de ce domaine et je dirais heureusement, sauf totalitarisme, elle ne s'occupe pas de l'intériorité pensante des hommes et c'est très bien comme ça. Et puis il y a une autre différence extraordinaire à mon avis, c'est que la règle de droit euh, implique un, un travail de recherche d'équivalence entre euh, une transgression et une compensation, ce qu'on appelle la peine, une peine équivalente à une transgression alors que la règle, la règle morale, quand elle est transgressée, elle n'envisage ne, elle ne, elle absolument pas une, un équivalent. C'est-à-dire que les, les vices ou les fautes, euh, elles ne sont pas traitées comme des choses qu'on pourrait se payer moyennant une peine. Quand on acquitte une peine, on, on, on est quitte, comme dit le, le, la loi qui sort de prison, on est quitte de, de ce qu'on a fait. Donc il y a, pour le dire un peu cyniquement, il euh, y a un prix à payer quand on commet... Un, un délit ou une infraction euh, ou euh, un crime, même à payer même au sens euh, propre, pécunier, il n'y a aucun prix à payer pour s'acquitter d'une faute morale, c'est aberrant. Et du coup, je dirais que les, les droits sont indiquent des, des impératifs hypothétiques. Si tu fais ceci, alors tu risques cela. Si tu ne compostes pas ton billet de train, voilà l'amende qui t'attend. Alors que les impératifs moraux, pour, pour reprendre le langage kantien, c'est des impératifs catégoriques. Il n'y a aucun calcul d'équivalence ou de, ou, ou, de, ou de peine en retour. Donc oui, l'ordre moral et l'ordre politique, à mon avis, sont complètement. c'est un traitement complètement différent de, des agissements humains.